Bonjour à tous, nous allons prier un chapelet euh, sur le thème euh, la Pentecôte, l'Esprit-Saint. Donc nous parlons un autre langage donc, que l'Esprit-Saint. Lorsque nous nous disputons, lorsque nous sommes impatients, lorsque nous voulons avoir raison. Seigneur Dieu, l'œuvre du Christ continue là où ton esprit donne de parler la même langue. Quand ton feu brûle en nous, nous arrivons à dépasser le mutisme, nous arrivons à renverser les murs qui séparent. Donne-nous l'Esprit d'amour qui nous fera parler le même langage. » Et donc, et ils trouvèrent à l'unanimité le même langage, donc euh, sous le feu de l'Esprit-Saint. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc Seigneur, nous nous immergeons totalement dans ta divine volonté, donc euh, multiplie les grâces à l'infini pour l'éternité. Euh, aide chaque âme à remplir sa mission sur Terre. Donne-lui la lumière de savoir ce qu'elle doit faire et donne-lui la force de pouvoir euh, accomplir sa mission. Euh, donc immerge toutes les âmes absolument dans ta divine volonté, passé, et futur. Euh... Aide les âmes à aller au plus haut des cieux, aide les âmes euh, à ce qu'elles aillent vraiment là où elles doivent aller, euh, à la fois sur Terre, mais aussi... Euh, conformément à ta divine volonté dans, dans l'éternité, et euh, augmentons-nous les vertus, euh, augmentons-nous la, la foi, augmentons-nous l'espérance, augmentons-nous la charité, fais-nous brûler de charité, embrase euh, le, le, le, toutes les âmes de ton feu d'amour, euh, aide-nous à lutter contre les péchés capitaux, aide-nous à lutter contre l'orgueil, qui est la racine de tous les péchés, et donne la paix à notre temps, donne la paix à l'Europe, donne la paix tout particulièrement à l'Ukraine et à la Russie. Que, que, les, que les cœurs des dirigeants se rapprochent de toi. Nous te prions tout spécialement pour Emmanuel Macron, pour Elisabeth Borne. Aide-les à accomplir ta volonté. Et nous prions aussi pour Joe Biden et Vladimir Poutine